Et bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 170 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à Mass Effect 1 Donc euh, on avait fait Mass Effect 3 J'ai prévu de faire le 1 et le 2 euh, Histoire de compléter un peu l'histoire euh, J'aime bien compléter les histoires comme ça Il y a plein de jeux que j'ai fait comme ça J'ai pas fait le début donc euh, on va faire le début Donc c'est parti Alors Mass Effect euh... enfin, Là ça me... comme c'est beau <rire> Déjà le 1, le 1 en lui-même était déjà beau Le 3 était est magnifique hein, mais euh... Le 1 et le 2, d'après ce que j'ai pu voir, sont beaux aussi. Donc, euh, on va regarder tout de suite les options. Paramètres, graphisme. Ouais, c'est bon, moi ça me va. Euh... Le motion blur, je sais pas du tout ce que c'est. <rire> en fait, il y a des trucs, je ne pas tellement ce que c'est. Intermédiaire. Hum, on va se permettre de mettre élevé vu que c'est le premier j'ai ah, quand même une machine qui me permet de faire ce genre de truc même si bon sur du Crysis 3 forcément on peut pas se permettre de mettre de l'ultime euh, <rire> voilà donc là bon Mass bah, Effect 1 hein, j'imagine qu'il y aura pas de problème donc c'est parti nouvelle carrière requête d'information classifiée connexion sécurisée en cours connexion sécurisée confirmée Voilà, donc, euh, John Shepard, euh, oui, ou euh, un autre personnage, Vous mais non, euh, John Shepard, c'est sympa. Voilà, c'est le héros de l'histoire, hein, John Shepard, comme euh, on l'avait vu dans le 3. Identifié. Bon, l'histoire entière, je la connais pas, bah, ça va me permettre justement de la découvrir. Donc, on est en mode super facile, machin. Les talents automatiques, euh, ouais. Voilà, c'est parti. Alors, il va y avoir sûrement une histoire...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 approche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 À propos, vous allez recevoir un visiteur. Vous voyez de qui je parle Il est déjà là, lieutenant. Envoyez le commandant Shepard pour un débriefing, tout de suite. Vous avez entendu, commandant Génial. Vous avez énervé le capitaine et maintenant, c'est moi qui vais prendre. Eh, j'y suis pour rien, moi. Le capitaine, il est toujours de mauvais poil. Seulement quand il te parle, Joker. Ouh, déjà! Donc, euh, oui, donc on peut voir le contrôle déjà direct. Ouf. Donc, on voit un petit peu euh, les mouvements. Bon. Vite fait, on a l'impression de, de conduire un, <rire> un petit smirmorque, mais c'est pas grave. Euh, il est pas tellement fluide de ses mains. Alors, bon, voilà, il peut tirer. Il peut tirer dans, dans un vaisseau. Ouais. Euh, alors, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux parler à lui? Félicitations, commandant! On dirait que tout s'est bien passé. Vous descendez voir le capitaine? Je dirais que vous ne faites pas confiance à notre hôte Turien. Désolé, commandant. Je discutais seulement avec Adams en bas aux machines. Je ne voulais déranger personne. Mais il faut reconnaître qu'il y a quelque chose d'étrange dans cette mission. Tout l'équipage le sent. Je ferais mieux de descendre voir le capitaine. Oui, chef. Alors, ben on va descendre maintenant... Euh, donc, est-ce que c'est par là Non Ceci est une porte inutile. Ceci est une porte de décoration. Euh, ah oui, c'est derrière là, voilà. Ça, ça doit être une sorte d'ascenseur. Ah non, même pas. Donc, carrément, c'est là. Commandant Shepard, vous êtes seul Tant mieux, je dois vous parler. Me parler de quoi Eden Prime, cette planète sur laquelle nous nous rendons. On dit que c'est un monde magnifique. Je n'y suis jamais allé.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 Vous avez survécu à l'enfer, sur Hakuzee. Refuser de mourir, c'est un talent très utile. C'est pourquoi j'ai proposé votre nom pour intégrer les Spectres. Si j'accepte, c'est pour le bien de l'Alliance. Pour notre bien à tous, Shepard. Nous comptons sur vous. Il faut d'abord que je vous évalue, Commandant. Nous allons faire équipe pendant quelque temps. Vous serez responsable de l'équipe au sol.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 Ilus opérera en éclaireur et vous tiendra informé de la situation. À part ça, silence radio absolu. Bravo Jean, chef. Je sais pas, je vous passe la main. Bonne chance. En approche de la zone de débarquement bêta. Non, en fait, finalement, je vais plutôt mettre du, du graphisme un peu plus intermédiaire, voilà. C'est Bon, t'as tout ça, euh, je m'en fous. C'est bon, on va pas prendre parce que là hum, je le sens pas tellement. Autant autant filmer comme ça. Voilà, tout son sera ça va pas changer grand chose graphiquement. Bon, moi, je vois pas tellement de différence. J'ai euh, des petits accrochages, mets... de mais ah, hein. c'est quand même du jeu qui mangeait quand même pas mal. Hein. Là, je vois, je vois en overlay euh, ma consommation de au niveau des ressources. Hmm. Il était un petit peu gourmand. Alors, ça, c'est des poches de gaz. Voilà, on tire dessus, ça explose. C'est super. Est-ce que c'est méchant Est-ce que ça fait mal Je sais pas. Parce que si si c'est pas à côté de nous, ça doit être mieux. Ah, ouais, ça fait des petites, euh, petites, euh, petits Dégalé. nuages de fumée. Alors, est-ce qu'on peut aller par là-bas Est-ce que je peux euh, monter par-dessus ce truc Non. Euh, oula, qu'est-ce que c'est que tout ça euh C'est quoi, quoi ces petits trucs là Ouais. Ouais, non. Ouais. Moi, bon, j'arrive pas à... J'ai pas de saut. Espace, ça n'existe pas. Donc, euh... Espace, ça fait apparaître ce que vous, venez... ce que vous avez vu. Donc, on peut pas sauter. C'est super. On va aller plutôt par là-bas, hein. Tant qu'on peut marcher à plat, on marche à plat. Non, mais bah non, là, c'est... Ben bah, non, il y a encore un... Je peux pas monter Regardez. Je ne peux pas monter. Ah, attends, j'ai oublié quelque chose, là. J'ai dû oublier quelque chose, c'est pas possible. Non, c'est bizarre. Je suis en train en fait. Vous voyez ce que je fais, mais en fait, je suis en train d'essayer d'appuyer sur toutes les touches. Pour me dire. Hmm, laquelle va me permettre de sauter Donc, ça, c'est des armes. Ça me permet de changer d'arme, sauf que là, du coup, j'ai perdu. Je veux pas celle-là, je veux l'autre. L'autre qui est dans mon dos. Et je suis en train d'essayer. Maintenant, j'ai perdu mon arme. Euh... Ouais... Bon c'est pas mieux hein, vas-y J'appuie sur tout <rire> Voilà, voilà... Oui... Non, je veux l'autre arme Voilà, celle-là, c'est bon Euh... Je savais pas du tout comment j'avais fait mon affaire. Alors par contre, ouais, y'a rien pour sauter, euh, Est-ce que je peux descendre un peu Non, sauter, n'existe pas S'accroupir, oui, bon... Oui, arme, feu... Euh voir oh, ça n'a rien à voir c'est pas là dedans véhicule encore moins euh... ouais arme navigation avancé reculé non bon non il n'y a, a pas de pas de sauter euh, où je vais <rire> qu'est ce que je fais où je vais ou la musique de merde que je viens de me mettre dans la tête là tout seul euh, je sais même plus qui c'est qui fait ça voilà donc on peut monter là si ça monte, ouais, mais tant que c'est pas un caillou, c'est bon. Parce qu'avec les cailloux, on peut pas monter dessus. Ouais, on est trop nuls. On se fait calarder par des robots là-bas. Il va falloir que je leur démonte la face. Ah bah dis -on. Ah bah je tire super bien. Vous avez gagné un niveau. En même temps, j'ai fait des one-shots sur deux fois de suite. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça Euh... Partie de votre bouclier. Ouais. Non. Je sais pas. Ils me disent, ouais, faut que tu mettes tes compétences. Mais j'ai rien à mettre. Ça marche pas. De beau cliquer partout, ça marche pas. Alors euh, peut-être que c'est monté tout seul. Comme j'avais mis auto, peut-être. C'est sûrement ça. Bon, on y retourne. Bah, du coup, on les a démontés. Putain, ça c'est mon pote qui est par terre. Euh... Ouais, bon, bah... de par terre. Ah, mais non. Il est, il est mort. Ça l'a transpercé de part en part. Pauvre gars. Laissez-le. Il faut finir la mission. Compris, chef. Et donc on est fort et courageux et on continue la mission et on va taper du gaz. Des monstres pleins de gaz. Allez. Pouf. Voilà. Que je me dis à la tête. Ah, c'est quoi ça Encore mes potes de tout à l'heure là Ceux que j'ai one shot, j'ai un peu plus de mal là. J'ai un peu plus, plus de mal à les one shot. Charlier, Alors où sont mes munitions je vais voir si de plus près. On se retrouve sur le site de fouille. Bon. Allez. On continue la route. Hein. Euh, non, j'ai pas forcément envie de me cacher derrière un rocher. C'est bien gentil de se cacher automatiquement, mais bon. Il y a des moments. Alors, qu'est-ce que c'est que ça Ok, donc on peut fouiller les ennemis. Oh, ce sont bas. Oui. J'ai converti cet objet en antigel, même si je sais absolument pas ce que c'est qu anti... que de l'antigel. On fait péter. Oh putain! Je me suis dit, j'étais en train de m'éclater. On fait péter les, les, bombes, les bombes à gaz. Mais non, c'est quoi qui me tire dessus là? Il y a l'arbre qui me tire dessus, c'est ça? D'accord. Voilà, c'est ça. C'était la petite bestiole devant. Qu'on voyait même pas, du coup. Hop, bombe de gaz. Tout ce gaz dans la nature. C'est beau. On va peut-être éviter de passer dedans quand même. Voilà. Euh, là on voit, là, là il y a une cible autour que l'autre, tout à l'heure dans l'arbre il y avait rien du tout. Donc euh, bon, on croyait que c'était juste l'arbre qui me tirait dessus quoi. Comme d'habitude, je vous laisse cinq minutes de jeu. Merci pour le coup de main, commandant. J'ai cru que j'allais y rester. Maître artilleur Ashley Williams de la 202 e chef. C'est vous le responsable ici Williams, au rapport. On était en patrouille dans le secteur quand l'attaque a eu lieu. On a essayé d'envoyer un signal de détresse, mais ils avaient coupé nos transmissions. Depuis, j'essaie de survivre. Vous avez une idée sur la nature de l'ennemi Je crois que c'est des guettes. On n'en a pas vu en dehors du voile depuis près de deux siècles. Qu'est-ce qui les aurait poussés à revenir Ils ont dû être attirés par la balise. Le site de fouille est juste après ce promontoire. Il y est peut-être encore. Venez avec nous, Williams. On a besoin de cette balise. Bien pris, chef. On a un compte à régler, eux et moi. En route. le site des fouilles. La balise était juste ici. Elle a dû être déplacée. Par qui Des hommes à nous ou par les guettes Difficile à dire. On en saura peut-être plus après avoir fouillé le campement. On va au campement. C'est au sommet de cette crête, en haut des rampes. Changement de programme, Shepard. Il y a un petit spatioport droit devant. Je veux vérifier. Je vous attendrai là-bas. fermé. Verrouillage de sécurité enclenché. Des humains louez soit le Créateur. Vite, fermez la porte avant qu'il revienne. Que faites-vous là Je suis le docteur Warren, j'étais responsable des fouilles. Nous nous sommes cachés dans l'abri pendant l'attaque. Ils ont dû venir pour la balise. Heureusement, elle n'était plus ici. Elle a été expédiée au Spatioport plus tôt dans la matinée. Manuel et moi sommes restés pour démonter le camp. Pendant l'attaque, les marines les ont retenus suffisamment longtemps pour qu'on puisse se cacher. Ils se sont sacrifiés pour nous sauver. Personne n'est sauvé, c'est la fin de l'humanité. Bientôt, il ne restera plus que des ruines et des cadavres. Williams, emmenez-nous au Spatioport. Vous n'y pouvez rien. Personne n'y peut rien. La nuit tombe, la nuit éternelle. Chut, Manuel, va t'allonger. Tu te sentiras mieux quand le médicament aura fait effet. Voilà, nous revoici après le petit dialogue. J'ai cru qu'on allait se refaire comme Tomb Raider, c'est-à-dire avoir une cinématique qui dure 3 ans après, euh, après ma, ma petite coupure. Et donc, du coup, bah, en fait on finit le jeu. On finit le jeu avec presque 10 minutes de. de sans moi. De, de passage sans moi, sans commentaire. Alors. Bah, du coup, on va continuer. On va voir qu ce qu'il y a là-dedans déjà. Je sais pas ce qu'il y a. Ok. Plein des trucs. Ouais, et là-dedans Ah, rien du tout Bon. Où doit-on aller Là-bas, c'est bon. C'est un meilleur, putain, où c'est qu'on doit aller Euh, oui, c'était là-derrière... Oh, encore une cinématique. Ça reine. Qu'est-ce que tu fais là Tu n'es pas en mission. Le conseil a cru bon de m'envoyer tes pollues. Je ne m'attendais pas à trouver des guettes. On est dans un beau merdier. Au contraire, je me charge de tout. Alors moi je pense, je pense franchement qu'il y en a un qui vient de se prendre une balle. Et il s'y attendait pas tellement Tant pis pour lui Et euh, puis en plus il était, il était pas beau et tout euh, euh, Tant mieux Tant mieux voilà ça fait, ça fait une bestiale pas belle de moins De, ouais, de moins Allez, donc qu'est-ce que je dois faire J'essaye de chercher des trucs là Oui c'est ça euh, Oui Non J'essaye en fait de, de, de voir ce qu'il m'avait dit Pour tirer plus vite là, mais bon, bon. C'est tout bidon euh. J'ai pas encore tout compris comment ça fonctionnait. Ouh, ça c'est beau ça. Alors, il y a tout un tas de gens là-bas. Des gens pas beaux. Des gros vilains. Qui dirait Et euh. Et je crois que je vais me faire défoncer. Ah Il <rire> y en a un qui vient de me voir. C'est bon. Vas-y, donne pas trop l'alarme, on sait jamais. Hein. Euh. Forêt, forêt d'extraterrestres de, de, de mes deux. Puis en plus, ils, ils veulent pas crever. Hein. Allez je te vise Je t'ai tiré 30 milliards fois dessus D'accord, il y en avait un qui était juste devant moi. D'accord, c'est beau. Il y en a un qui était en train de me tuer, juste à côté, je l'ai même pas vu. Voilà, c'est bon. Est-ce que la vague est terminée Il y en avait, il y avait que ça Ah non, ils sont pas tous venus, ils sont ils sont malins les petits, ils sont malins, ils sont très malins. Ouais. Toi, je te démonte ta face, je viens d'exploser. Hein. Ouais c'est des, des mecs pas réels en fait parce qu'ils disparaissent quand on les tue. En fait ils sont assez que C'est des putains d'hologrammes qu'on est en train de tuer depuis tout à l'heure. Ok Cryptage. Oh un truc cryptage. Utilisez est toujours un ZQSD, oui. Ah ça c'est marrant, regardez. Hop. Hop. Ah Il faut arriver au milieu avant la fin du temps. Hop, hop, hop, hop. Voilà. Reste calme, on sort, on n'est pas armé. C'est bon Ils sont partis on s'est occupé d'eux. Ces trucs grouillaient autour de l'abri. Ils nous auraient trouvés, c'est sûr. On vous doit la vie. Je... je n'arrive pas à y croire. Quand j'ai vu ce vaisseau, j'ai pensé que c'était la fin. Il est arrivé juste avant l'attaque. J'ai su que les ennuis arriveraient dès que je l'ai vu. Alors je me suis barré vite fait. Je dois y aller. Et hey Cole Une poignée de fermiers, ça fait pas le poids contre des soldats. Peut-être qu'on devrait leur donner le truc Bon sang, Blake, tu devrais apprendre à la fermer. Vous avez quelque chose à me dire, Cole a des gars du Spatioport qui géraient une petite opération de contrebande. Rien d'important. On les laissait stocker des paquets dans nos abris en échange d'une commission. Quel genre de paquet J'ai trouvé un pistolet. Je me suis dit que ça pourrait être utile si ces choses revenaient. Mais il vous servira plus à vous qu'à nous. Donnez-le moi et je m'en vais. Bonne chance. Youpi Alors... Oui, bon, c'est bon, j'ai récupéré son truc. Alors, euh, cliquez sur les onglets, ça c'est les armes, euh, c'est les armes par contre, comment, ouais, c'est ce que j'ai en fait sur moi je crois, d'accord, donc ça c'est rien, ça non plus, mais ça c'est mes armes, et, euh, et puis c'est tout, voilà, ok, <rire> d'accord, bon mais c'est bien, alors, on va aller voir si on en a pas laissé un ou deux, comme non, ils sont tous crevés. C'est bien. Produce. Alors il y a des vrais corps et puis, euh, et puis il y a ceux qui disparaissent. As-tu rien Vous le connaissez C'est un spectre Il était avec nous sur le nord... Il y a quelque chose qui bouge, là, derrière ces caisses Attendez, ne, ne tirez pas Je suis des vôtres, je suis humain. Vous planquez derrière ces caisses pendant tout le combat, c'était stratégiquement imparable. Merci pour votre aide, vraiment. Quoi Eh, hey, je travaille sur les docks, moi Je n'aurais servi à rien Enfin quoi, j'ai même pas d'armes Je m'appelle Powell. J'ai vu ce qui est arrivé à ce Turien. C'est l'autre qui l'a flingué. Comment ça Quel autre Il y avait deux Turiens. Votre ami et un autre qu'il a appelé Saren. Ils avaient l'air de se connaître. Votre ami a eu l'air de se calmer, il a baissé sa garde. Et ce Saren lui a tiré dans le dos. Heureusement que j'étais à l'abri derrière ses caisses. Où est allé Saren après avoir tué Nilus? Il a sauté sur le train de marchandises pour aller sur l'autre plateforme. Il devait vouloir la balise. Je savais que cette balise a tiré les ennuis. Tout est allé de travers depuis qu'on l'a trouvée. D'abord, cette saloperie de vaisseau mère apparaît. Et ensuite, cette attaque. Tout le monde est mort. Tout le monde. Heureusement que j'étais à l'abri derrière ces caisses, sans quoi je réclame ces aussi. Il faut retrouver cette balise avant qu'il ne soit trop tard. Prenez le train de marchandises.